C'est pas grave ou quoi Tu chier Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion, on est là pour faire des fusions, tout nu. Pas ah, même, Toujours Toujours t'abuses. Ah c'est compliqué les gars. On a, on a tous essayé de le faire une fois dans notre chambre quand on était gamin, se transformer euh, en mode Super Saiyan comme Sangoku. le Et c'est pour ça aujourd'hui on s'est dit que comme c'était nos exemples, tous ces personnages de héros. Euh, non tous ces personnages de manga. De manga, euh, on a voulu faire une tier list. Ouais, les meilleurs physiques et les plus éclatés au sous-sol. Voilà, donc à savoir, on a pris les mangas à peu près les, les plus connus en ce tout cas. Ce qu'on connaît, ce que nous moins. on connaît. Donc euh, moi je suis pas un asiatophile euh, genre, euh, genre de fou. En, On Félé. aurait pu en rajouter, mais ils sont pas musclés donc ça avait pas de grands intérêts. Voilà. Mais les principaux je les ai vus. Pimous, il y a un peu plus qu'aller euh, sur le sujet. Euh, il y, y a pas, pas beaucoup de toi. mangas de mecs musclés que j'ai vus. Moi c'est beaucoup des mangas autres, mais euh, ça va. Donc euh, vous allez kiffer. Euh, si vous voulez faire la tier liste, elle est en description, n'hésitez pas. Si vous voulez acheter un t-shirt, FF, c'est en description, n'hésitez pas. Si vous voulez faire des dons, c'est en description. Ben frère, puisqu'on y est. Juste quand même. Hop, on passe sur la playlist. Vas-y, je te laisse prendre les rênes, vu que c'est ton domaine, le manga. Tu... Non, je vais te laisser prendre les rênes, parce que le premier, c'est Mark Landers. Ouais, Mark Landers. Il euh, y a pas que des combattants qui font de la MMA, qui font de la lutte. On a mis aussi des footteux. Donc là, Mark Landers, euh, physiquement, il n'est pas dégueulasse, tu vois. On va pas le mettre euh, forcément dans pratique. Pour un mec qui fait du pense. foot, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas fait. dégueulasse. Après, je pense pas qu'il va être chimiste expérimenté. Ah non, pas pas ça Ça, c'est réservé à, à l'élite. Mais il est bien tracé. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de qui sont pas forcément volumineux les mecs voir, hein. mais qui cherchent quand même ouais c'est vrai c'est pas peut-être qu'ils prennent le po il prend des trucs pour tu, tu connais son... des noms ouais ça Ok non ok y'a pas de problème C'est les cyclistes qui prennent ça les gars c'est pas les body. ça marche y'a pas de problème euh, donc euh, bon mais on le va dit, intéressant. Ouais, allez, Ouais il va se renseigner <rire> euh, c'est juste pour l'endurance ouais mais bah, intéressant si si on pour les séances cuisses frère ah, <rire> mais on va seulement se baser sur le physique moi je pense que je vais créer en Crossfitter. Moi je le mettrai en Crossfitter aussi. Crossfitter, bon, ouais. Crossfitter, oh, okay. c'est bien. All Might. Euh, le deuxième, c'est All Might. All Might, ça, c'est un de mes dessins animés préférés. C'est pas mon personnage principal que je, que je préfère, mais je l'aime bien. Moi, c'est Endevore que je préfère. Ah, dans ma. Endevore il est. C'est euh... bizarre. Endevore hein. et son fils Todoroki C'est peut-être parce que je suis pas à fond dans les mangas, mais c'est toujours le, euh, le personnage principal que je kiffe. C'est oh, vraiment le mec nul en fait qui non, suit la masse, le non, mouton. Non, je suis pas quoi. la masse, mais si c'est le mouton. Dans tous les mangas, c'est lui qu'on met en avant. Donc, c'est lui tu t'as envie d'aimer. C'est lui, ton c'est lui, tu vois. Il ressemble non. un peu. Toi, toi tu vas me dire oh, au c'est le mec qui te ressemble le plus. J'attends, Non, il me ressemble pas. Ah non, toi c'était Endevore Moi j'aime bien Endevore Todoroki. Pas pour ça parce que c'est des mecs tu les vois moins mais quand ils sont là, ils dockent tout. Ah oui, il est mort. Eh, il est mort. Je te le dis, il est mort. vous l'avez pas vu, il est, mort. Non, non, il est mort. non, il est pas mort. Pas mort. Ah non, il est pas mort. Ah oui Nice, nice tentative de spoil <rire> mais pas du tout. Saison 5, j'ai pas encore vu. <rire> Tant mieux. Lui, là comment il est énorme, je dirais, il est énorme gros. Moi lui... je l'aurais mis dans chargé. Un malade. Non. Mais ça c'est un physique de bodybuilder qui fait olympien. J'aurais mis chargé. Non, non, non. Chargé. Il y a dans la ça. Ça. Bah, parce que si que... Lui, je le mets là, il faut créer une tier au-dessus et mettre euh, sans violer, tu vois, frère. Bah, déjà, là, on a là. hésité, on a mis chargé, on s'est dit non, il y, y a un truc au-dessus de chargé, on a mis chimiste expérimenté. Mais pour moi, il en fait clairement partie. Bon, on va mettre chimiste expérimenté, ah, mais pour euh, moi. Frère, non, tu... pas, pas pour moi. Mais Sangoku à côté de All Might. All Might, il détruit. Ouais, il, il encule. Mais met Oliva à côté de lui, c'est sa pute, hein, All Might. Hein. Qui, Olivier Oliva, tu le prends. Il prend ouais. son chibre, il le claque sur le visage d'All Might matin, midi soir. Hein. Ok. Euh, Isoka, de Hunter X Hunter, que t'es en train de regarder euh, en ce euh, moment. Bah, Zemeland, il y a la catégorie de parce que il y a un bon physique en vrai, je pourrais me prendre. Pardon? <rire> bip ça bip fort, fort, fort, fort. Euh... Ça, c'est un physique à la DJO tu vois. Ah, physique, physique des plages, pour ça, physique bien pour ça, propre. Je kiffe, tu vois. Moi, part... On voit ses veines un petit peu là, non? Ouais, vas, zoom son... Un peu si tu chibre. Veux zoom son chibre. <rire> ah, moi, quand c'est veineux comme ça, c'est bien sec, mais ça reste volumineux. Je kiffe. Je le mettrais bien en golden. Si on le met pas je lui en golden, golden. On, en pas... on va pas en mettre beaucoup. D'accord avec toi. Ah, es naturellement, tu vois, mais euh, il, ouais. faut, euh, il faut être chaud. Il Alors, faut être chaud. Faut, tu vois. Non, prenez des cotines sur 3W, Casse Vous, Faut passer. Moi, maintenant, à chaque personnage, je place ma pub. Personnage suivant, c'est végéta végéta pour lui ressembler. Évidemment. Mon, ça c'est mon personnage principal de Dragon Ball parce que il est pas doué de base et il donne tout pour attraper Goku. Il travaille 100 fois plus pour être au même niveau Goku et il y arrive pas quand même. Mais il donne tout, il s'entraîne vraiment comme le numéro moi, 1 Moi j'ai jamais vraiment kiffé pourtant. C'est le, le, le kiffe. Plus fort et tout. Je le kiffe. Mais c'est trop. Mais 3N, frère Ah ouais un... Il veut être le meilleur. Mais il ben, a raison. C'est un vrai rital frère. Goku c'est facile. Calcule personne c'est lui le meilleur. Non frère, lui, lui c'est un vrai rital. Lui c'est le genre de mec qui met des dislikes à tes vidéos. C'est un mauvais perdant. C'est un hater. Mais je l'aurais mis dans chargé. Pour moi. Ouais, c'est un chargé. Je l'aurais mis chargé. Si Hisoka euh, y est golden, Il euh, ah, chargé. Ah, il est chargé, il est dans, à 100%. Euh, prends un personnage que tu connais. J'ai envie d'en faire un fun. On va prendre Usopp. Grosse shape, hein. Shape, à la Arouf shape. hein, ça à rouf gangsta, ah, hein, je te le dis. Moi, tu pas trop parce que je pense qu'il y en a pas mal qui nous regardent qui ont un peu près ce physique là. <rire> Donc, les gars, faut savoir que c'est pas une fatalité parce que tu peux prendre des coachings sur 3W.physique. Oh, le forceur finesse. de fou, frère. On va ma... se faire enculer. notre chaîne. On va se que que faire attraper par le callback. On fait frère. ce qu'on veut. Si je veux pendant 15 minutes, j'ai dit 3W.physique. Si ils ont pas attraper frère. là, gros, euh, ou stop. Bah, lui déjà, c'est mon personnage préféré. Bah, tu vois, dans One Piece, c'est lui mon préféré. Ce qui fait rigoler, c'est pas le film. Ah, ouais, me fait trop rigoler. Il ah, y a pas bah, photo. Citer, hein. Hein, pas, là, il fait du yoga en club, lui. Hein. Tout ce qui est étirement Il connaît bien, lui. Euh, ça, c'est Ayo Io, un truc comme ça, il s'appelle. C'est dans Jujutsu Kaisen. C'est le mec qui dit My Best Of Friend. Lui, oui. il a une sacrée shape. Lui. Ah non, mais lui je lui le, le sais vois là, déjà sur la lui, photo. Lui, c'est trop. Lui, il est énorme, gros regard. Énorme. Il est <rire> Mais c'est trop, tu vois, moi, c'est parce que... Énorme, gros, il est monstrueux. Lui, je l'aurais mis dans... Il est énorme, mais pas autant qu'All Might. Vegeta, Vegeta c'est une saucisse, hein. Oui, mais regarde, il y a des mecs qui sont chargés, et pourtant, c'est des saucisses à côté des mecs d'Olympia qui sont chargés aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est bon, je vois... Je vois tu ce vois ce que, que, que je là, veux dire pas, Lui, a... je l'aurais mis là chimiste bon, expérimenté, ouais, okay. ce que tu veux dire. Ok, il okay ça premier. marche. On est en train de faire Olympia sur euh, oh manga oh normal. Nous, on fusionne oh ici. Là, on fusionne manga et muscu, c'est parti. Vas-y, qui le La photo est pas mal. Hein. Je le voyais pas aussi musclé bah, dans l'animé. il est propre. Hein. Ils l'ont trafiqué un petit peu, non Non, non, c'est comme ça dans l'animé. Bah, c'est quoi ça il y, a, il y a pas mal d'abdos. Lui, il fait du poids de corps, tu vois. Ouais. Lui, il est chez soi. Il va pas faire du street. Euh... C'est un Alex Levent, lui. Ouais, c'est un bon Alex Levant Du coup, il fait du yoga. Non, euh... la balle gratuite. Bah c'est un pratiquant du glo, non, parce que quand même... Yeah. Non, c'est un pratiquant du glo, c'est pas, pas comme du ça, dur. frère. Ouais. Hein comme ça en pratiquant du yoga Un petit crossfitter. Ah, un crossfitter, aimé, tu un mais petit tu crois CrossFitter. Vois, crossfitter et tomorph mange pas trop, mais qui s'entraîne très tu dur. Maigris, allez suivant, il se fait des salades à tous les repas, mais ouais, il s'entraîne comme un dingue Un seul repas par jour au calme. Voilà. Mais vous allez être tracé comme ça les gars. Ça c'est Kagami. Euh... Kagami Taiga de Kuroko. Ah ok l'attaquant. Ouais. La zone. Qui saute plus en plus haut. La zone. On peut y accéder ou pas naturellement à la zone. Bien sûr que oui. <rire> c'est quand tu es dans un état de concentration vraiment maximum. ultime. T'es déjà arrivé sur Valorant d'un coup tu deviens trop fort, t'es concentré à fond. Bah c'est pareil. Lui je le mets dans Golden. Pour moi, ça c'est Golden. Impossible crossfit ce qui est quand même bien massif Gros pec Bon dorso Et bons abdos Il reste sec et Il est grand Il fait je crois Il fait 1 m en fait, 95 Il n'y a pas de chance Parce qu'il est grand Sinon il, fait il est très grand Mais pour moi c'est Golden Ah je le mets en Golden aussi Direct Inosuke Inosuke Le malade mental de Demon Slayer aussi. Que de la bagarre frère Que du jus de bagarre lui Est-ce que ça réplique phare, La bagarre frère la bagarre. Il s'en fout Il veut que se battre lui Lui je le mettrais peut-être en crossfitter Mais j'hésite à être Golden parce que Sur la photo il est volumineux Mais c'est pareil dans la. C'est différent pas... Je vais pas leur dire là ce que je me fais faire en pleine vidéo A qui, un, une tonne 6 de carrelage décharge. C'est normal, moi j'ai fait du squat ce matin il me <rire> fait décharger des camtars. Après moi je dois encore faire ma sans-cuisse. Moi j'ai quitté l'usine, c'est pas pour y revenir. Avec moi tu vas y revenir très vite. Alors. On était où Inosuke. Golden, c'est parti, on Golden le prochain C'est Saitama. Saitama Lui ce qui me gêne, c'est pas sa physique, c'est sa force. Ouais non c'est pas normal là on non, de est... Non lui c'est trop lui il a un coup de, de mettre KO. Je l'aurais mis dans charger direct. C'est quoi la phrase que t'as dit dans ta dernière vidéo là Combien oh. de rounds pour te mettre KO Voilà bah <rire> ça c'est sa phrase à lui. Lui c'est un round frère, il n'y a pas de... Euh... Ah il a un sacrifice. Je le mets en quoi, golden. Non. Mais je l'aurais mis en golden ouais. Direct. Ah là on parle, ah, là on parle de bien. Chargé sûr. Ah bah ouais là il y a pas photo. C'est quoi son, c'est qui C'est pas qui c'est chargé. J'ai pas envie de le mettre en chimiste expérimenté. Non. Mais limites. quand quand il est congestionné de fou tu vois il... Chargé. Ah, chargé. Ah, chargé est... sûr et certain. C'est comme toi sur Insta quand tu fais une photo. Ou comme toi par exemple. Lumière, Ou comme euh, toi dans le miroir de fitness park là. Ok ok. Ouais une semaine de cheat machin il est encore plus gros que on quand. Peut, euh... On peut voir un exemple. <rire> euh, Shiryu personnage principal de Dizou je vais te laisser le faire son personnage principal. Personnage préféré de Préféré ouais. Si vous l'avez pas vu c'est un vieux monde Hésitez pas, Chiru. C'est un crossfitter. mal au cœur, mais c'est un crossfitter, ah ouais. bon, On est d'accord. C'est dommage parce que quand on était, on avait quoi, depuis 10 ans on Je le trouvais ça. énorme. Et je me disais, il est énorme. De fond. Oh là là, lui, c'est un oh, bon. C'est un meilleur physique que Shiryu. Ouais, mais j'ai pas la colère du dragon, voilà. moi, frère. Essaye, on sait jamais. Euh, Hippo. Euh, Hippo. Ah, Hippo. Ah, Hippo, tu sais, quand je l'ai vu, j'ai inscrit ah, à la boxe. Il est fort, hein. c'est un bon boxeur, hein, mais physiquement, euh surtout Tu vois, ça gros, t'as envie de faire de la boxe. Physiquement, c'est un petit solid Mike. Un petit solid Mike ouais, ouais, explosif, rapide, un peu musclé. Enfin, il musclait quand même bien, solid Mike, tu vois, mais je l'aurais mis dans cette catégorie-là. Un crossfitter Ouais, il est pas golden, solid Mike a une bonne génétique, mais il n'est pas golden. Moi, j'aurais mis crossfitter. Et... Non, mais non, il... il a des bonnes insertions, il a un bon Ouais, tout, ça mais... rend bien. Mais le truc, c'est qu'il touche bien à bien beaucoup de sports, c'est pour ça qu'il est pas full body. Ouais, aussi. Moi, j'aurais mis crossfitter. Allez, je te, je te suis là-dessus. 10 des seren dans les fesses tous les matins. Même le midi le soir, des fois. Oliva. Il y en a, ils prennent des collations, lui, prend des... Les, les colafions. Tout à l'heure, tu m'as dit dans le fond, frère. te faisais penser à un bodybuilder À Phil Iss. Ou à Ronnie Coleman, même. C'est les mêmes, c'est tout pareil. Donc, ces mecs-là, hein, ceux qui font Olympia, ils sont chargés, les. Ah, bah, bien sûr. Ils s'envoient à euh, foison. Bien sûr. Euh, Naruto. Oh, déjà, on a cherché une, une photo de lui, de son physique, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé, il a pas de Il, il est de juste y fort à la bagarre, de de frère. Il est yoga. Ce Ça, c'est Escanor. Tu connais pas, toi C'est un monstre. Lui, c'est un chimiste avancé, direct. Je te le dis, c'est un chimiste avancé. Sûr. Il est énorme. Il est fort à fond. Mais, ce qui est marrant, c'est que, regarde pour l'histoire, scanner, il a deux formes. Quand il y a le soleil, il est énorme. Et quand le soleil se couche, il ressemble à ça. La vie de ma mère, il ressemble à ça. Là, c'est ah, quoi Tu sais pourquoi Là, c'est quand il fait sa relance. Il y a des voilà. cycles. Hop. Là, il lui, est lui, en C'est sûr, il est dedans. Dès que le soleil se couche, hop, il est en off saison. Et dès qu'il se lève, le soleil, hop, il repasse en on. Aucun doute. Yeah. Ça, vous pouvez le voir. Hein. Si des mecs du feed game, vous les voyez un tout bien, un tout moins bien, c'est qu'ils jonglent avec les produits. C'est ça. Sangoku, aka Jijo. Oh, je pensais pas que t'allais le dire. Bah, J'allais je, je, bah, je dire chargé, mais non, je ne suis pas, donc Golden. Donc Vegeta est chargé, mais. Ah, Vegeta, c'est plutôt pas Goku. Ah, c'est gratuit comme ça, des pas balles gratuites. Ouais, ça part dans tous les sens. Non. En plus, sens... Vegeta, il a utilisé des machines, je crois, pour atteindre certains niveaux de Super Saiyan, donc il a utilisé des aides externes. On peut dire qu'il est chargé. Ah ouais, non, les deux sont dedans. Les mais... deux sont dedans. Non, ah, tu n échapperas pas, dites Ce n'est ah, pas la peine. Euh, Broly. Euh, Broly, c'est chimiste espion. Direct, on est d'accord. Y a mal pas, de pas de à parler. chercher à comprendre. Bah lui déjà c'est quoi son histoire Ils l'ont, il piqué quand il était petit. Ah, ouais lui des seringues dans le cul <rire> dès la naissance frère. Non mais je me souviens plus. Euh... Ah c'est le guerrier de... légendaire. Ouais okay. c'est ça. Tortue géniale. Un coup en off, un ouais, coup ouais, en on. C'est clairement comme. Euh, un coup bien, un coup, coup pas, pas bien. Lui, comment il s'appelle Scanner. Bah. <rire> Vous le savez, chimiste expérimenté En plus il est bien quand il est en cure attention. Si je devais faire un podium sur les 5 fourmis en chimiste là. Je lui file Ace là je sais pas quoi. là Olivia direct à euh... Broly, Roli, ensuite. deuxième, troisième lui. Lui est le chinois, là. Euh, quatrième All Might. All Might. Et on finit avec euh... Escanor et Tortue Génial, ah. parce que c'est moche. Ouais, c'est ça, le truc. C'est trop... Mais esthétiquement parlant de tous, lui, là, de Jutsu Kaisen, il est énorme. Hein, mais c'est pas mon préféré. Ah ouais? Ah, de la... tout surtout. Ouais, de... moi j'aime bien Bakil. De ah tous bah, les si physiques, je trouve qu'il est incroyable. Mais de toute façon, les dessins dans qu'il est incroyable. Quoi. Les muscles, ils sont trop bien faits, gros. Tu vois, triceps, petite portion, longue portion, c'est n'importe quoi. Ça. Tu vois, si on était plus Golden, jeune... c'est bien. Non, mais si on était plus jeune, on aurait dit Golden. C'est déjà peut-être trop, tu bien, vois. C'est très bien, c'est peut-être trop. Ouais. Alors que maintenant qu'on a évolué physiquement. Qu'on est, pro... qu est dans Golden ou proche, Voilà on veut plus. On Mais on ira pas. Moi, personnellement, chimiste expérimenté, ça m'intéressera pas. C'est un qui pas. C'est des mecs qui ont des objectifs de compétition. après pas des sont Chargés, ils sont chargés. Ils envoient, ils envoient peut-être moins, ah oui, ils envoient quand même. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Donc, on repart sur l'entraînement euh, super On repart euh, faire des super sets avec euh, les carrelages. Alors, On va conclure, les gars. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un like pour le référencement, c'est important. C'est ça. N'oubliez pas aussi de nous soutenir avec les compléments alimentaires si vous en prenez, whey, ouais, brûleur de graisse, tout ce que vous voulez, c'est sur qntnutrition.com. Et s'il y a des physiques dans les animes qui vous intéressent, dites-nous en commentaire lequel vous motive lorsque vous le voyez. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de... de Rengoku, de <rire> <rire> Kenpachi, <Et> Kenpachi. <rire> Force, FN.